On voit la flûte, flûte, on voit flop, flop, ya. Ton au bout de la alors normal, tu mets de l'arc, mais moi j'ai pas ton temps. Au pire des cas, vas-y, détale de la décale, car j'ai ça dans l'âme. Mes rimes s'écrivent, c'est s'exclament, s'exprime par <rires> le sang. Ouais, ouais, ouais, ouais je parle un temps, ouais, ouais je, je parle au vent, souvent, c'est ce qui me rend innocent. Hum, t'es aussi cocu qu'une Clinton. On a rien conclu, t'es qui, toi, j'barate, concu tel un clic. Get le roi de l'homme et non pas du mal Veille d'our, le animal Mani les mou, sans sans ouais. J'entends des six si si c'est si, des bla bla bla C'est ma me lance un sort Mais je m'en sors sans ratata Ma dame dans l'ascenseur puis dans son tralala Sensuel en danse je m'en sors bien voilà mm. J'me vois bien avec les petite dames l'effort j'ai trouvé l'effort dans le home mmh. J'entends sans cesse penser que suis-je censé devenir Comment se pousser, j'y vers un oui. avenir insensé, mec bouffe tes sens, la vie t'enseigne quoi Chaque étape commence en sait. Comment penses-tu atteindre autant de sagesse Regarde la nature, lis donc ses louanges Bois plonge dans son ivresse Voyage parmi les âges, le visage t'adresse Des bohèmes et des messages, tu tu les laisses ton vers les ouvrages d'un palestinien s'en laisse. Car à chaque image de Décibel, si il n'y a plus qu'à traduire. Toute rencontre à son avenir, il n'y a plus qu'à l'écrire. Veidou, il n'y a plus qu'à qu le décrire. Je me vois bien avec dame.